L'ex-couvent construit en l'honneur de la Sainte Marie de Grâces, puis passé aux soins de l'ordre des Pères dominicains en 1561, se trouve dans la rue Via di Mezzo. Le fronton, magnifique et sobre en même temps, est orné par des fausses colonnades, joliment décorées sur les chapiteaux, qui terminent avec un parapet à mi-hauteur, sur lequel se développe une autre section similaire à celle en dessous, mais non différente que par une rosace centrale. Et elle est ornée à nouveau par une sculpture en pierre semblable à une couronne. L'intérieur de l'église est magnifiquement décoré et orné par la créativité d'artistes extraordinaires et riche aussi d'importantes références religieuses et spirituelles liées au culte de Saint-Dominique et de la Vierge du Rossère, auxquelles de grandes toiles sont dédiées. L'hôtel central en style baroque et finement décoré, ainsi que d'autres coins précieux dans les couvent. Un extraordinaire fresque situé dans les murs sur les côtés droits du Saint-Édifice représente les liens entre les glorieuses actions du Saraceno della la Torella et les cultes à la Vierge des Grâces. Il représente l'image de la Vierge à l'enfant qui tient trois flèches dans sa main droite. Et les livres de l'évangile dans sa main gauche et qui surplombe une église, probablement la cathédrale d'Otranto, avec des flammes effrayantes qui surgissent par ses fenêtres et les portails qui paraissent fermés. Les Turcs sont représentés ici dans l'acte d'essayer des drapeaux marqués par la demi-lune et d'attaquer la grande église avec des armes et des piques, alors qu'un héros, tué par l'armée turque, gît devant les portails. Après la mort de Giovanni Antonio Saraceno de la Torrella, la population d'Andrano, par peur d'être assiégée par les turcs, demande à la très sainte Vierge de Marie la grâce d'être sauvée et construit cette église en son honneur.